Cette consultation d'addictologie elle est réalisée chaque semaine et elle accueille des salariés qui sont envoyés par les équipes de terrain, que ce soit des infirmières ou les médecins du travail, qui demandent donc une consultation en raison de consommation addiction, qui peuvent ou non poser des problèmes dans le monde de l'entreprise ou pour la santé des salariés. L'objectif principal est le maintien dans l'emploi. Ce maintien dans l'emploi peut être donc obtenu par le fait que le salarié va être orienté vers des soins adaptés à sa situation de consommation voire d'addiction. C'est donc une consultation qui va favoriser l'aptitude, qui va favoriser la sécurité au travail et les soins adaptés aux situations qui sont celles des salariés qui se présentent à cette consultation.